Shalom frères et sœurs en Christ, soyez tous bénis en ce jour du 27 décembre 2021. Nous ne sommes plus qu'à une semaine de la fin de l'année, mais également une semaine du début de l'année 2022. Si c'est vrai que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il est aussi vrai que nous devons préparer le début de cette année 2022 dans la louange, dans l'adoration, celle-là même qui fait tomber les forteresses, celle-là même qui va préparer l'atmosphère pour que la grâce de Dieu soit notre partage pour cette année qui arrive. 2021 n'est pas terminé. Alors, plutôt que de nous embourber dans des requêtes et des supplications, ce soir nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui dire à quel point est-ce que nous l'aimons. Nous allons lui dire à quel point est-ce que nous le glorifions nous allons lui dire à quel point ce que nous sommes amoureux et amoureuses de lui, à quel point ce qui nous est agréable de devoir élever la voix pour le glorifier et pour le magnifier. Alors que nous sommes tous ensemble ici réunis, nous voulons dire à quel point ce que nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Dieu. Qu'il est doux, qu'il est bon, pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Yahweh descend ses bénédictions en abondance. Qu'il est doux, qu'il est bon, pour Car c'est là que Yahweh descend, ses bénédictions en abondance, qu'il est doux, qu'il est bon. C'est vrai pour les frères, mais c'est vrai pour les sœurs. Qu'il est doux En abondance et oui c'est nulle part ailleurs ni autrement que le Dieu Tout-Puissant fait descendre ses bénédictions sur ses enfants, c'est lorsque nous sommes ensemble, parce que la parole de Dieu dit que lorsque deux ou trois seront réunis en son nom, il sera parmi nous, toi tu connais un endroit où Dieu n'est pas présent, où Dieu est présent et qu'il n'y a pas des bénédictions qui arrivent en abondance alors nous qui sommes réunis Sommes là on purpose, comme on dit en anglais. Exprès. On fait exprès d'être là. Parce que nous savons que c'est dans cette atmosphère d'adoration et de prière et de louange que les bénédictions du ciel arrivent en abondance. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est de nous délecter de sa présence. C'est de lui dire à quel point ce que nous sommes joyeux, à quel point ce qu'il nous plaît. Est-ce que tu vois quand tu te vautres dans une couette, dans une couverture bien moelleuse là, et que tu es en train de te mettre en confort, dans une situation, dans une atmosphère qui est agréable agréable à ton âme, c'est ce que je veux que ce soit pour, soi, pour toi ce soir. Que ce soit agréable à ton âme. De la même manière que ce sera agréable à ton âme. De la même manière que ce sera agréable à ton papa dans le ciel. Qui se réjouit de te voir être dans une situation de bonheur, de joie, de satisfaction. Et c'est là où il descend ses bénédictions en abondance. Il est doux. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble car c'est là Car c'est là que Yahweh descend ce bénédiction en abondance. Bénédiction en abondance. Bénédiction en abondance. Bénédiction en abondance. Bénédiction, en abondance. Bénédiction en abondance, reçois en abondance, Bénédiction en abondance. La bénédiction, c'est l'opportunité, c'est la faveur, c'est la grâce, c'est ce que toi tu vas recevoir. Et qui va faire de toi un témoin de sa gloire. Reçois en abondance. Bénédiction. En abondance. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Ton papa, et oui... Et Amen, oh Amen, il est Amen, oui, et Amen, reçois, ce n'est suivi d'aucun chagrin, reçois, Amen, oui, et Amen, c'est ta part de grâce et de faveur, ce soir reçoit la portion qui t'est due reçois la bénédiction. Tout est une question de foi. La foi, comme tu le sais, est une ferme assurance en ces choses que tu espères. Il y a des choses que tu as rêvées. Il y a des choses que tu as pensées. Quand tu fermes les yeux, il y a quelque chose que tu vois en grand. Laisse-moi te dire que c'est ta part ce soir. Je veux te parler de foi. Je veux te parler de ce que tu es capable de capter par ton esprit. Et cette dimension de foi dans laquelle tu vas rentrer, par la foi que tu vas manifester au travers de la louange, que tu vas faire monter vers ton Père comme un parfum de bonne odeur, laisse-moi te dire que toutes ces choses que tu vois, ce serait la manifestation également de celles que tu n'as pas encore vues. Laisse-moi te dire que c'est ton partage ce soir. Je suis dans une louange prophétique. Ce soir, le Seigneur a voulu que ce soit moi qui vienne vous conduire. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de Franklin. Je rends grâce à Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui étaient motivées et disposées. Ah, mais laissez-moi vous dire que ce temps était celui pour lequel le Seigneur avait voulu que je vous prépare cette piste d'atterrissage. Laissez-moi être le pilote aujourd'hui qui va être conduit par notre Seigneur, Papa bon Dieu. Je suis dans le Boeing 747 du Seigneur et laissez-moi vous dire que ça va atterrir. Est-ce que vous êtes prêts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 Tout le monde chante Alléluia, Allelu, Alléluia, sur la terre, Alléluia, dans les cieux, Alléluia. Toi qui es connecté, chante Allé, Alléluia, Maman Zéline. Allez, Alléluia. Encore. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante allélu. Alléluia. Uh ah. Dieu. Il est bon de danser pour Dieu dans son pour Dieu. Il est bon de danser pour Dieu dans son pour Dieu. Il est bon de danser pour Dieu dans son pour Dieu bon dans son pour, pour Dieu. Alléluia. Amen. Moi je suis dans la joie et je sais que vous l'êtes aussi parce qu'on ne peut pas être dans sa présence. Et ne pas être dans la joie, parce que sa présence nous fait un grand bien. Une heure dans par parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je sais que ce soir, j'ai choisi la bonne part, la part qui ne me sera pas ôtée. C'est la part qui est la priorité des priorités dans ma vie. C'est celle-là même qui apporte tant de témoignages, tant de témoignages les départements de mon existence alors laissez-moi témoigner que le fait d'être dans la présence de dieu est ce pourquoi je suis son ambassadrice par excellence alors moi je veux vous dire que la présence de dieu me fait du bien et je veux que cette présence te fasse du bien aussi là où tu te trouves où que tu sois connecté d'où que tu te connectes et qui que tu sois je veux te dire que la présence de dieu fait un grand bien ta présence hey, me fait du bien, ta présence papa hey, me fait du bien, ta présence. du bien oh. jésus oh. me fait du bien et hey. ta présence oh. me fait du bien ta présence papa et hey. me fait du bien oh. Ta présence oh me fait du bien oh. Jésus oh, oh me fait du bien Ta présence me rassure eh ta présence mon dieu me rassure oh, oh, oh. Ta présence, oh, me fait du bien, oh, Jésus, oh, me fait du bien, ta présence, oh, me guérit, yes, ta présence, papa, me guérit, oh, oh. ta présence soigne les maladies, Jésus, oh, Oh, oh, oh. Ta présence oh, oh me restaure oh, oh, oh, oh. ta présence oh me restaure ta présence oh me restaure Jésus oh, oh me restaure Ma, ta présence me console Ta présence oh me console ta présence me console ta présence oh me console, ta présence, oh, me console oh. Jésus oh, oh, me console mais ta présence me récompense ta présence Tu sais ce que Jésus fait dans ta vie. Comment ça te fait là? Faut lui dire. Ta présence, écoute ça. Et hey, me distingue. Yes. je suis impressionnée je suis subjuguée je suis fantastiquement étonnée de la grandeur je n'aurais pas pu penser que ce Dieu l'aimerait à ce point distingué non c'est un Dieu il est fidèle n'est pas le camarade de quelqu'un ce qu'il dit il accomplit il a dit que lui là, son nom s'appelle fidélité j'ai toujours dit que la tribu de Dieu qui me touche le plus c'est sa fidélité et depuis que j'ai Annoncé que j'ai proclamé que j'ai mis ça en tant que ma bannière, la fidélité de Dieu, lui aussi se manifeste en tant que fidélité. Mais c'est de cette foi-là dont je vous parle. C'est la foi-là selon laquelle, qu'est-ce que tu dis de Dieu qu'il est pour toi Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu estimes qu'il est pour toi Qu'est-ce que, de quoi, comment, quel attribut de Dieu veux-tu voir se manifester dans ta vie Ou quel est cet attribut qui t'a tellement touché Là où tu vas focaliser ton esprit dessus, là, mais c'est comme ça aussi il va se manifester. C'est de cette manière qu'il va se manifester pour toi. En tout cas pour moi, ah non, c'est la fidélité de Dieu. Sa fidélité me subjugue. Sa fidélité, non. C'est-à-dire que c'est mon ah, c'est mon devant, c'est mon derrière, c'est ma bannière. C'est mon, mon oreiller. C'est ce sur quoi je me couche, c'est ma couverture. C'est les paroles de ma bouche, c'est les cantiques de mes chansons. C'est sa fidélité. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul mot, si je pouvais Dieu dire, Dieu, Dieu, Dieu, de... ah ah, si je pouvais dire de Dieu qu'il est quelque chose, une seule chose, si on me dit une seule chose, c'est sa fidélité. Ah Je ne peux imaginer Combien ça coûterait À la croix, il a pris ma place Un Dieu s'est donné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 Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.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 Ta fidélité durera toujours Ta fidélité durera toujours Tu apprends m'accroche à toi je m'accroche à toi tu as promis d'être avec moi et ta fidélité durera toujours ta fidélité durera toujours ta fidélité durera toujours ta fidélité durera toujours How excellent is your name Oh Lord How excellent is your name Oh Lord How excellent is your name How excellent is your name, how excellent is your name, oh Lord. No. oh Lord, ah, ton nom est excellent. Si excellent est ton nom, Seigneur. Si excellent est ton nom, Seigneur. excellent est ton nom, Seigneur. Si excellent est ton nom, si excellent est ton nom, si excellent est ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus, il est plus haut que tous les noms. Il est alpha et oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, il brise toutes les chaînes. Le simple nom de Jésus fait fléchir tous les genoux, fait confesser toutes les langues que lui seul est Seigneur. Le nom de Jésus est capable de transformer toutes les situations. Le nom de Jésus Soumet à sa simple autorité toute circonstance, toute situation qui est rétive et qui s'élève en justice contre toi laisse-moi te dire que ce nom-là est le seul qui libère, qui guérit et qui sauve et qu'il n'y a pas d'autre chemin qui arrive au Père si ce n'est que par lui le nom seul de Jésus-Christ mérite d'être élevé, mérite d'être glorifié mérite d'être chanté, mérite d'être clamé, mérite d'être acclamé, mérite d'être chanté, mérite d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être acclamé. Lui seul est digne de recevoir toute la gloire. Ce n'est pas sa main que nous recherchons. C'est son cœur que nous appelons. Parce que c'est de son cœur dont nous avons besoin. Nous avons besoin de toucher son cœur. Parce que nous avons besoin de lui rendre toute cette gloire. Parce que si cette gloire qui est dans l'environnement est apparente, nous avons besoin de la lui rendre. La lui rendre parce que c'est à lui seul qu'elle appartient. Que la gloire revienne à notre jésus Christ qui est Sauveur et Seigneur. Nous sommes une armée et nous sommes cette armée-là du Seigneur qui élève sa voix parce que nous voulons l'entendre, parce que nous voulons lui faire toute la place et nous voulons lui dire que nous sommes disposés à entendre sa voix. Dieu a une armée qui se lève pour lui Ce soir, j'ai à cœur de prier pour toutes ces personnes qui sont malades dans leur corps et qui se sentent affaiblies dans leur organisme. Quel que soit le nom de ces infections, de ces maladies, de ces euh, virus qui viennent et font recrudescence dans notre pays et dans d'autres, je veux maintenant les soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions, parce que la parole de Dieu déclare que moi j'ai le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Voilà pourquoi dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens par cette louange prophétique. Clamer et proclamer la santé sur toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, ces personnes qui toussent, ces personnes qui ont la fièvre, ces personnes qui se sentent mal et ces personnes qui se sentent affaiblies, ces personnes qui ont ressenti des symptômes inquiétants. Je viens maintenant apporter l'assurance au travers de la louange, par la puissance du Saint-Esprit qui parle maintenant au travers de moi. Je viens te... Confessez que le Seigneur a déjà proclamé la guérison dans ton corps. Parce que quand nous proclamons le nom de El Shaddai, le nom de Adonai, il est le puissant guerrier fort dans les combats. C'est celui-là même qui prend le relais lorsque nous n'avons plus de force. Lorsque nous pensons que nous ne pouvons plus rien faire, alors lui prend le relais. Alors c'est le Dieu de toute force. C'est le Dieu de toute puissance. <rire> Il est fort dans les combats et c'est lui qui fait de nos combats ses combats à lui et c'est lui qui fait de nos défis ses défis à lui. Nous n'avons pas à transpirer, nous n'avons pas à nous égosier mais nous avons à nous confier en lui encore une fois. Nous avons besoin de manifester cette foi que nous avons en ce El Shaddai-là. C'est celui-là même qui est fidèle, celui qui dit et sa parole arrive. Celui qui a dit, il n'est pas là pour se dédire, ni là pour se repentir de ce qu'il a déjà proclamé et promis. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier et chanter El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. <coughs> El Shaddai son nom El Shaddai son nom Laisse-moi te dire que El Shaddai est son nom El Shaddai est son nom El Shaddai son nom Dis, dis avec moi que elle chardaillait son nom elle chadaillait son nom elle chadaillait son nom elle chadaillait son nom elle chadaillait son nom elle chadaillait son nom. El Shadaye, son nom. Est-ce que tu sais seulement qui il est Écoute un peu. Puis son caïe, fort dans les combats. El est son nom. Écoute. El Shaddai est son nom. Ce soir, toi, tu l'invoques. Si tu es à l'hôpital, si tu es dans ton lit, si tu es alité, si tu ne te sens pas bien, si tu pensais que c'était terminé pour toi, laisse-moi te dire que. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oui, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. C'est comme ça qu'il s'appelle. Appelle-le. Puis son guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom puissant s'engueillent Fort dans les combats et est son nom Il va le faire Il va le faire pour toi Chadaï est son nom Il va guérir pour toi Pour sa gloire. El Chadaïe, son nom, il me dit de te dire qu'il est guéri. Oh, El Chadaïe, son nom, l'attention, n'est rien devant lui. El Chadaïe, son nom. Ah, diabète, ah, tu connais son nom. El Chadaïe, son nom. Toi, tu t'appelles peut-être Omnicron, mais lui, écoute ça. Il est fort dans les combats, son nom est El Shanaï. El Shanaï est son nom. Comment tu t'appelais Covid Ok, pas de problème, écoute ça. El Shanaï est son nom. Toi, tu te soumets à son nom maintenant. El Shanaï est... Son nom. Toi, tu t'appelles quoi? Insuffisance respiratoire? Bon, écoute maintenant. Elle chandaillait son nom. Elle chandaillait son nom. Tu te soumets. Elle chandaillait son nom. Lui, contrairement à toi, il est puissant Il est dans les combats et le est son nom et hey, il a déjà gagné on acclame le seigneur on acclame le seigneur là où tu es là acclame le seigneur c'est une acclamation prophétique maintenant tu acclames le seigneur tu acclames le seigneur tu acclames le seigneur parce que partout il y avait maladie, partout il y avait détresse respiratoire, partout il y avait crise d'hypertension, partout il y avait diabète, partout il y avait tout, partout le Covid voulait son, venir songer à se, à s'implanter, partout il y avait si c'est Omicron, si c'est Omicron, partout il y avait fièvre, partout il y avait typhoïde, il y avait même palu, partout grippe même voulait dire son nom. Ah, ah, le Seigneur Dieu a dit que El Shaddai c'est son nom à lui, il n'y a pas d'autre nom qui soit au-dessus du sien. En, en son nom, nous sommes guéris. Parce qu'il est le médecin par excellence. Il a déjà tout accompli. Est-ce que tu as la foi Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois ce que tu n'as pas encore vu Tu te dis, ah, j'ai encore des symptômes. Non, laisse-moi te croire. te dire que c'est la manifestation de ces choses que tu n'as pas encore vues qui vont se profiler à ta vue à terme. Parce que toi, tu auras déjà cru dans ton cœur. Notre Dieu là, ah, ce n'est pas un homme. Il n'est pas là pour se repentir de sa parole. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, fidèle en une chose. Ah, c'est sa parole. Puis, plus que tout ce qu'il fait, parce que nous savons de toute façon qu'il est capable de tout faire, sa parole de Dieu. La parole de Dieu dit que, il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Ça, on sait déjà. On sait qu'il peut tout. Ça, c'est pas... Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais est-ce que toi, tu es capable de lui dire qu'il est tout Est-ce que tu réalises à quel point ce qu'il est tout Moi, vraiment, ce que j'ai à cœur ce soir, c'est de pouvoir dire à notre Dieu, Seigneur, nous, on sait que tu peux tout, hein. On sait, ça, c'est pas... On n'en doute même pas. Mais on veut pouvoir te dire que tu es tout pour nous. Que tu es l'alpha, que tu es l'oméga, que tu es le début, la fin que tu es celui qui prend soin de chacun des compartiments de nos vies, que c'est toi qui gères tous les petits détails, tous les aspects qui nous échappent, même ceux pour lesquels on n'a pas idée. Si on savait tout ce que le Seigneur fait dans notre dos, par avance, par anticipation, sans même qu'on ne le sache, ah, vraiment, pour ces raisons-là, moi j'ai envie d'élever la voix, pour vraiment dire à mon Dieu que je le glorifie encore une fois Gloire Gloire Gloire à l'agneau Gloire gloire gloire gloire gloire l'agneau Souveraineté, ah ta souveraineté, Seigneur, quand je m'y soumets, ton fardeau est doux et léger, et il me plaît, Seigneur Jésus, de porter ton fardeau. Ah, comme il est agréable, comme il est agréable, Seigneur, de me soumettre à toi, comme il est agréable de me mettre sous ta mission, comme il m'est agréable, Seigneur, de me faire toute petite et de rester dans le creux de tes mains comme il m'est agréable d'être dans ta présence. Ah Seigneur, ta présence me fait du bien. Oh mon Dieu, comme je me sens bien en toi. Ah, comme je suis heureuse de faire partie des tiens. Comme je suis heureuse d'être ta co-héritière, car je suis héritière du Seigneur le Jésus-Christ ressuscité, celui-là même qui a fait de ses attributs ceux pour lesquels je peux m'enorgueillir. Oui Seigneur, je suis fière de faire partie des tiens. Car je mesure à quel point je suis une privilégiée, une privilégiée de faire partie des tiens, une privilégiée de pouvoir clamer ta souveraineté, une privilégiée de pouvoir être selon toi, une privilégiée de pouvoir être selon toi. Je te rends grâce Père. Merci Papa. Ah, je suis dans l'émotion, dans l'émotion de faire partie de ceux qui peuvent encore élever la voix, de ceux qui ont encore le souffle de vie pour pouvoir te clamer haut, oh, de faire partie de ceux qui ont encore le souffle de vie pour pouvoir te chanter, de faire partie des privilégiés qui ont la capacité de dire que oui, tu es le oui et tu es l'amen, que tu es le Dieu souverain, que tu es le Dieu que je peux glorifier que tu es le Dieu excellent, que tu es les trois fois saints, que tu es l'agneau immolé, que tu es celui qui a donné ta vie pour moi, que grâce à toi j'ai été sauvé. grâce à toi j'ai hérité du royaume des cieux. Je peux dire que je fais partie de ton armée, je peux dire que je fais partie de ceux qui peuvent prophétiser ton nom. Oui Seigneur, il est doux et agréable de faire partie de ceux qui sont capables de pouvoir reconnaître ta grâce, ta faveur, de ceux qui ont méritent d'avoir, ceux qui ont le, le don de la foi. Je fais partie de ceux qui peuvent encore dire que tu es fidèle. Je peux faire partie de ceux qui ont pu expérimenter ta fidélité. Je fais partie de ceux qui peuvent dire que tu es le El Shaddai, que tu es l'es Adonai, que tu es le Jéhovah Rafa, que tu es celui qui pourvoie. tu tuer les Jéhovah Jireh que tu es le Dieu de ma bannière, que tu es le Dieu de ma protection, que tu es mon sauveur, que tu es celui en qui j'ai foi, que tu es celui en qui je crois. Je sais que tu es le début, que tu es ma fin, que tu es celui qui accomplit toutes choses excellemment bonnes en son temps. Je fais partie de ceux qui peuvent dire que tu es digne de recevoir la gloire. Merci, Père, pour ce privilège que tu me donnes. Merci, Père, parce que tu m'as donné de pouvoir faire partie des tiens. Je veux continuer de clamer haut ton nom. Je veux continuer de clamer haut ta grâce et ta faveur et ta bénédiction à l'endroit de toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Donne-moi de continuer de faire partie de ces intercesseuses et de ces intercesseurs, de ceux qui peuvent se tenir à la brèche et à genoux pour pouvoir porter le cœur de Dieu, Seigneur. Donne-moi de connaître les très fortes, fond de ton cœur. Je veux, Seigneur, pouvoir porter le fardeau qui est le tien afin de continuer de t'être agréable et de continuer d'avoir la foi, de croire que, Seigneur, toi, tu parles au travers de moi. Merci, Papa, parce que c'est toi qui accomplis toutes choses excellemment bonnes en ton temps. Je t'aime, oui, Seigneur, comme dit maman Georgette, de tout mon cœur. Je veux vraiment te dire cet amour, Seigneur, reçois, Seigneur, les paroles d'adoration. Reçois, Seigneur, nos cœurs qui s'épanchent, Seigneur, vers toi. Reçois, Seigneur, notre amour. L'expression de notre amour, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour te dire qu'on t'aime, Seigneur Il n'y a rien, aucun cadeau, aucun don, aucun sacrifice qui soit suffisamment grand pour te dire à quel point ce que nous t'aimons. Il n'y a que la parole de nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons trouvé, Seigneur, au travers de cette plateforme un moyen de te dire à quel point ce que nous t'aimons. Alors, Seigneur, reçois, Seigneur, les sentiments de nos cœurs. « Reçois, Seigneur, les paroles de louange. C'est si peu de choses par rapport à l'immensité que tu représentes. C'est si peu de choses par rapport à la grandeur que tu es. C'est tellement infime par rapport à ce que tu représentes, Seigneur, mais c'est ce que nous avons. » C'est ce que nous avons, Seigneur, que chacun des organes, chacun des membres de nos corps puisse être des adorations à ton endroit, que nos orteils, que nos pla plante de nos pieds t'adorent, Seigneur. Prends nos mollets, nos genoux, nos cuisses. Prends même, Seigneur, Jésus, nos hanches, nos ventres. Prends nos poitrines, nos épaules, nos bras, chacun de nos membres, nos organes, Seigneur, nos os, nos muscles, toutes choses, Seigneur, tout appartient, Seigneur. Nous voulons nous répandre devant toi pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. C'est à plat ventre, Seigneur Jésus, que je suis en train de t'adorer ce soir pour te dire à quel point est-ce que tu es grand, ô oh Dieu. Je veux vraiment te louer, te clamer. Je veux vraiment te dire à quel point est-ce que tu es le Dieu d'alliance, et que toi tu es fidèle. Tu es, ah, tu es le dieu d'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es alpha et oméga. Covenant keeping God, there is no one like you. You are Alpha and Omega, there is no one like you. You are the covenant keeping God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 There is no one like You, covenant-keeping God. There is no one like You, You Alpha and Omega. There is no one like You, covenant-keeping God. There is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 There is no one like you Tu réponds par le feu Il n'y a point d'autre que toi Tu es l'alpha et l'oméga Il n'y a point d'autre que toi Tu es le Dieu d'alliance Il que toi, tu es l'alpha et l'oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Tu réponds pas doucement, tu réponds par le feu. Ah, il n'y a point d'autre que toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Il y a point d'autre que toi. Ah, there is no one like you, God. You are the utmost. You are the one that we, plea, we are pleased to greet, We are pleased to greet you amongst us because we do believe that you answer by fire. We do believe that there is no God like you. There is no entity that deserves to be glorified the way you are, oh Lord. Please receive our worship, receive our praises, receive everything from our hearts so that you can be glorified, oh Lord. We would like you to know how much we do love you. You would let us be partakers of your glory. You have been pleased to make us partakers of your greatness. And we do thank you for that, oh Lord. Merci, Seigneur, de ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu fasses de nous, un peuple à part, un peuple mis à part. Et Seigneur, tu es en train de nous dire ce soir que tu as pris, trouvé plaisir, que tu as trouvé plaisir en ton peuple qui t'adore, et qui t'a adoré 365 jours sur 365. Et tu es en train de nous dire, Seigneur que tu souhaites nous mettre à part, que chacun d'entre nous ici sur cette plateforme sera mis à part. Je ne sais pas ce qui va se dérouler en 2022. Je ne sais pas ce qui va se dérouler dans les temps à venir. Mais Seigneur, tu es en train de nous dire que tu nous as mis à part, que nous sommes mis au large, que tu as mis ta protection divine sur chacun d'entre nous. Nous avons sur chacun d'entre nous, ah, ah, « Une coupole de sang qui nous recouvre, nous et nos familles, que nous sommes mis à part, que nous sommes environnés de sa grâce. » que les anges ont été déployés de façon exceptionnelle, que les ailes, les anges sont déployés sur chacun de nos domiciles de façon particulière, que nous avons été mis à part, que nous avons été mis à part, que nous avons été mis au large, que nous avons été protégés, qu'il a trouvé plaisir et qu'il a trouvé grâce, qu'il ne faut pas que nous nous inquiétions, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'il n'y a pas de dommages que nous allons subir. Non, nous avons été mis à part, que nous avons été protégés. Seigneur, c'est toi qui le dis et Seigneur nous voulons te rendre grâce nous voulons te dire merci de ce que Seigneur toi tu te révèles encore à nous ce soir et que tu es en train de nous annoncer ta protection que tu es en train de nous annoncer que tu nous mis à, au large que, ah, Seigneur tu es en train de nous annoncer que tu nous distingues, tu es en train d'annoncer que nous allons être mis vraiment à part sur une montagne si c'est une montagne sainte, si c'est quoi, je ne sais pas mais c'est comme, comme être mis au large ah. Ah, Seigneur Merci Seigneur de ce que tu nous mets. Ah. Mm. Merci Seigneur de ce que tu nous mets en dehors de ce déluge. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.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 c'est des paroles d'action de grâce, et des paroles de remerciement, c'est pour dire merci au Seigneur, lui dire merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Ah Seigneur, ta grâce Seigneur. Merci, merci Jésus de tout cœur, Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Ayo, lago, ayo, lago, ayo, lago, ayo. Les BT, on se communique? I yo, lago. I yo, lago. I Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci. merci. Axanti, m'oué, en soi, axanti munguwe axanti munguwe axanti axanti axanti oh axanti mungu axanti mungu, eh, accent, dans la gratitude pour le restant de la semaine. Disons merci au Seigneur de ce qu'il nous met à part. Disons merci au Seigneur de ce qu'il nous met à part. Croyons que vraiment, il le fait, et il va le faire. Il nous met à part. Il nous met sous sa protection. Il nous met à part. Il nous protège. Il nous met sur cette montagne sainte. Il nous met à part. Il nous met à part. Il nous écarte du danger. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez bénis, adorateurs et adoratrices, et restons sous la coupole du Tout-Puissant, proclamant le psaume 91, chacun dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.